Dans solidaire en Action, on continue notre tour de France des syndicats, des territoires pour voir comment agir syndicalement, comment garder du collectif face à la crise sanitaire et à la crise sociale à venir. En action. en, en Action. Et ben on retrouve Mehdi du syndicat de Sudrail Paris-Est qui va nous expliquer un petit peu ce qu'est la situation et comment le, le syndicat agit dans la période qui est évidemment particulière. Moi je reçois énormément d'appels des collègues qui ben déjà, ont déjà peur, premièrement, de, par rapport à leur santé, par rapport à la situation, comment ça se passe. Euh, J'étais en contact avec un collègue il y a une semaine, euh, il a été suspecté, euh, donc euh, est-ce que moi je risque, euh, ainsi de suite. Par exemple, on a appris euh, une triste nouvelle, il y a un, un personnel du nettoyage, euh, du l'entreprise laser qui est décédée du coronavirus, qui travaillait sur notre train, entre autres, à, à, au t 4 Moi, je l'ai appris par les agents. À aucun moment, la direction nous a alertés, à aucun moment la direction nous a tenus informés. Nos agents qui vont travailler ont certainement été en contact avec. Donc, en l'occurrence, il y a un risque qui est tellement énorme qu'on ne peut pas laisser passer. En fait, je reçois euh, entre 5 et 10 appels par jour, on essaye de voir euh, de, de avec les collègues pour qu'ils se mettent en droit de retraite s'ils se sentent vraiment en danger. Il y a beaucoup de, de problématiques en fait, liées au nettoyage, entre autres. On a alerté la direction à de nombreuses reprises qui n'appliquaient pas la bonne réglementation, et ainsi de suite. Prestataire de ménage, effectivement, le patron euh, n'employait pas les bons produits, mettait en danger son personnel. Notre personnel. Donc, on avait décidé de faire plusieurs droits d'alerte à plusieurs endroits, justement pour réussir à faire une coercition là-dessus. Et par conséquent, ils ont pris des décisions. Ils ont décidé enfin de faire des contrôles afin de vérifier que tous les produits soient disponibles partout dans le, dans tout notre périmètre, du moins. J'étais en CSS, c'était juste avant sur un droit d'alerte qui a été déposé par la CGT euh, concernant une agression conducteur sur le T4. Dans la situation euh, qu'on connaît aujourd'hui, une agression, ça veut dire contact, ça veut dire euh, risque, donc forcément, euh, choc psychologique, euh, on n'est pas considéré par un autre employeur. Il euh, n'y a aucune reconnaissance de ce qu'on peut faire. Et au-delà de ça, euh, on n'est même pas en sécurité pour… Euh, Essayer de faire un service minimum pour emmener euh, euh, les personnes qui ont besoin d'être emmenées, euh, je pense aux médecins, je pense euh, aux aides-soignantes, euh, aux infirmières et ainsi de suite. On fait circuler un minimum de trains. Euh, il y a des travaux qui sont essentiels, effectivement. On fait travailler une petite équipe. Mais là, ils sont encore en train de travailler sur le Charles de Gaulle Express. Ils font encore, enfin, il y a plein de, euh, de travaux en fait pour pas être en retard. Ils continuent à faire euh, les travaux et à mettre en danger. C'est quoi les revendications que vous posez avec Sudrail là, du coup, euh, en ce moment euh, Si on doit faire un confinement, il faut faire un confinement pour tout le monde. Ben, les transports, ça ne doit pas circuler puisque c'est un nid à bactéries. Euh, c'est des gens qui se mettent en danger, qui sont en danger. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une vraie protection. Euh, qu'il y ait des masques à disposition, qu'il euh, est des lingettes et ainsi de suite. Et on revendique aussi pour les sociétés de nettoyage, hein, pour euh, tous les travailleurs du rail. La synergie, elle est, euh, elle est globale, elle est intersyndicale en réalité. Euh, on se bat pour les mêmes choses. On n'est pas d'accord sur tout, évidemment, hein, mais euh, on est quand même dans cette synergie euh, tous ensemble. Euh, Sud Rail peut prendre des décisions en bas, donc euh, effectivement au niveau de l'impact, on est, euh, on est un peu plus présent, je dirais, euh, que les autres syndicats. Solidaire en, action. en, en action. action. Si vous avez la moindre question sur le coronavirus au travail, sur vos droits, n'hésitez pas, il y a une foire aux questions sur le site de Solidaire, solidaire.org. Il y a également un numéro vert, l'appel est gratuit, ce sont des syndicalistes qui vous répondent, 7 jours sur 7, de 9h à 19h. En attendant, prenez soin de vous, faites tourner cette vidéo. À bientôt les camarades.